Salut, bienvenue sur Je bosse tranquille, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo méthode, on va regarder comment bien appliquer la deuxième loi de Newton. C'est parti Alors dans cette partie 2, on va voir en particulier comment déterminer le vecteur accélération A. Alors je te rappelle, dans la partie 1... En fait, on avait vu les préliminaires qui viennent avant la deuxième loi de Newton, donc le système, le référentiel, etc. On avait vu différentes étapes. Donc je t'invite à aller voir la vidéo correspondante si tu veux plus de détails. Et maintenant, ayant fait ça, on a le droit, entre guillemets, de citer la deuxième loi de Newton. Donc on y va. Hop donc deuxième loi de Newton, donc ça c'est la loi de la méca, si tu veux en retenir une, c'est celle-là, c'est somme des forces égale masse fois accélération. Donc la somme des forces, tu vois, il y a un sigma. Sigma, c'est une notation mathématique qu'on utilise pour dire somme, comme ça. M, petit m, c'est la masse du système que tu es, que tu es en train d'étudier. Donc ce petit m, il peut changer, hein. ça peut être grand m, ça peut être petit m avec un indice, Comme si tu étudies la masse de la Lune, ça peut être mL ou quelque chose comme ça. Le A, en fait, c'est l'accélération du système du centre de masse du système que tu es en train d'étudier. Pareil, il peut y avoir un petit indice euh, dans certains exercices, ça peut être AG, AM, enfin peu importe. Là, je te donne la notation, on va dire, simplifiée, allégée. Donc tu peux, si dans l'exercice tu n'as pas de notation particulière, tu peux utiliser cette notation-là, somme des forces égale MA sans indice particulier. Et je te l'ai remise dans la marge parce que celle-là, c'est vraiment une formule de cours à, à connaître euh, par cœur. Donc dans ton cours, tu verras peut-être somme des forces extérieures aussi avec comme indice du coup EXT, et pareil, tu verras peut-être des petits indices sur la masse, sur l'accélération, mais ça c'est pas, pas le plus important. Donc, voilà, première étape, citer la deuxième loi de Newton. Okay. Donc, deuxième étape, en fait tu vas remplacer la somme des forces par les forces que tu as identifiées dans la partie 1. Alors, dans la partie 1, ces forces, tu les as identifiées dans le bilan des forces. Tu vois, là, ici, on avait identifié le poids P. Alors, j'avais pris que le poids P parce que c'est ce qui revient la plupart du temps dans les exercices, les exercices type BAC en particulier, où tu étudies un corps en chute libre, par exemple. Donc, on néglige les frottements, il n'y a pas de réaction du support, tout ça. Si tu tombes sur un exercice où il y a plus que le poids, c'est-à-dire la réaction R, les frottements F, etc., ben, ces forces-là, tu vas les retrouver ici, et tu auras P plus F, plus R et dans ce cas là ça sera un problème un peu plus compliqué là on va se limiter au poids parce que c'est majoritairement ce qui tombe dans les exercices sur tous les tip bac voilà, voilà le côté droit ne bouge pas pour l'instant hop pardon donc ça c'était la deuxième étape donc, remplacer la somme des forces par bah, ici le poids donc, troisième étape tu vas avoir à remplacer P par Mg. Alors ça pareil c'est une formule à connaître pour ça que je te l'ai mise ici donc, notation vectorielle tu vois donc tu ne mets surtout pas de flèche sur la masse hein, une flèche sur, sur G seulement tu as la même chose avec euh, donc sans les flèches en notation euh, norme P égale Mg voilà. là on reste en notation vectorielle parce que tu vois on a des vecteurs vecteur P donc du coup ici il faut que ce soit un vecteur aussi et encore une fois euh, le côté le côté droit ne bouge pas pour l'instant tu vois bon, pour l'instant on n'a touché qu'au côté gauche ici donc, quatrième étape, bah, qu'est-ce qui se passe ici Comme tu as mg égale ma, tu vas pouvoir simplifier par m. Donc, ça, c'est pratique. Donc c'est bien le même m des deux côtés, hein, le même petit m. Et tu fais attention, il faut que si dans ton énoncé, on te dit euh, petit m, c'est pas petit m, c'est grand m, l, par exemple, quelque chose comme ça, il faut vraiment que tu aies la même masse des deux côtés. Donc, grand m, l à gauche, grand m, l à droite, sinon tu peux pas simplifier. Ok Alors, faire attention à ça. Donc tu tombes sur... Bah, a égale G. Alors si tu veux, euh, normalement quand tu barres les petits thèmes comme ça, tu tombes sur G égale A, mais au passage tu le réécris dans l'autre sens, parce que toi tu cherches A. Okay donc si tu veux mettre l'étape intermédiaire G égale A, il n'y a pas de souci, mais vraiment, si tu la mets, c'est un peu comme si on disait deux fois la même chose. Quoi. Donc, parce que l'inconnu c'est A ici, donc l'inconnu met là plutôt à gauche A égale G. Voilà, donc là c'est presque fini, d'ailleurs il y a des exercices où on te demande juste de montrer ça, de montrer que le vecteur accélération en fait, a le même sens, par exemple, et la même direction que le vecteur accélération de la pesanteur, donc là tu pourrais t'arrêter là. Alors il y a beaucoup d'exercices où on te demande de continuer en donnant les composantes du vecteur accélération, donc AX et AZ, ou AX et AY, si tu n'es pas sûr de ce qu'on te demande, bah, continue, comme ça tu es sûr d'avoir les points, ça va, au moins c'est réglé. Voilà, au niveau des étapes, 1, 2, 3, 4, donc là on est à la cinquième étape. La cinquième étape, en fait, ça va être réécrire cette égalité vectorielle en faisant apparaître les composantes des différents vecteurs. Tu vois, Si on te demande les composantes de A, bah, c'est le moment de les faire apparaître. Ax, az. Ça dépend du système d'axes que tu as mis en place ou que qu'on qu t'a mis en place pour toi dans l'énoncé. Dans donc là, tu vois, on avait X ici et Z là. Bon, du coup, si tu as x et y, ben, ça donne a y. Enfin, il faut s'adapter à l'énoncé. Donc ax, az. Tu vois que là, on est passé en notation vectorielle dans laquelle vont fait apparaître les composantes. Donc, moi, j'utilise la notation avec les, les parenthèses, comme ça. Alors tu as une notation qui est beaucoup utilisée en physique, la notation avec l'accolade. tu prends celle que tu veux. Moi je préfère la notation vecteur, donc la notation qui est plus utilisée en maths. J'ai plus l'habitude comme ça. Et euh, au niveau des interlignes, tu vois, au niveau présentation, pour l'instant on était sur un système à une ligne là. Tu vois que mes parenthèses, maintenant, je les fais sur deux lignes. Donc ça, ça peut être intéressant de le remarquer pour bien présenter ta copie aussi. Je sais qu'il y a pas mal d'élèves qui ne savent pas comment positionner le, les vecteurs par rapport à la notation, cette notation-là par rapport à celle-là. Est-ce qu'il faut sauter une ligne Est-ce qu'il faut écrire tous etc. Donc globalement, saute des lignes, écris aéré. Quoi, et puis, essaie de prendre deux lignes comme ça et tu répartis ax et az comme tu peux sur les deux lignes. Bon, et de l'autre côté, bah, c'est quoi les coordonnées du vecteur, euh, du vecteur G Donc ça, tu peux revenir sur ton schéma, donc c'est l'avantage d'avoir fait un schéma euh, de qualité avant. Tu vois que ton vecteur G, il est orienté euh, vers le bas, déjà, d'accord Et il est vertical. Donc ça, ça fait deux choses qui vont te permettre de déterminer ces coordonnées. Hop, tu peux les mettre à côté, d'ailleurs, si tu veux. Moi, je te les mets en remarque. Donc déjà, euh, vertical, ça veut dire que sa coordonnée sur X, est 0, tu mets 0 là, et euh, vers le bas, vertical vers le bas, ça veut dire que tu vas avoir un moins ici. Tu vois donc tu vas avoir donc, sa norme, G, la norme du vecteur G, ben, c'est G, mais comme il est orienté vers le bas, tu mets un moins, devant, moins G. Alors attention, il y a des problèmes, petite remarque, il y a des problèmes où l'axe Z il est vers le bas, donc attention, si tu as G vers le bas alors que l'axe Z est aussi vers le bas, bah dans ce cas-là, ça sera 0 plus G. Il faut faire attention, faut il faut qu'il y ait une cohérence entre l'orientation, en tout cas, il faut bien vérifier l'orientation du vecteur G par rapport euh, à l'axe Z. Voilà. Si euh, le vecteur G est orienté de façon opposée à l'axe Z, bah, tu mets un moins, si elle est dans le même sens, tu mets un plus. Donc finalement, tu obtiens une égalité entre ces deux vecteurs en faisant apparaître les composantes. Et la seule solution pour que deux vecteurs soient égaux, c'est que leurs composantes soient égales 2 à 2. Tu vois, donc il faut que tu aies ax égale 0 et az égale moins g. Il n'y a pas d'autre autre solution. Donc là, tu peux conclure. Moi, souvent, quand je conclue, je mets ainsi pour bien dire c'est bon, c'est fini, c'est la conclusion. Et tu réécris donc, euh, toutes les infos tu regroupes toutes les infos qui t'intéresse dans une notation un petit peu spécifique à la physique, donc l'accélération, le vecteur accélération, A pour composante AX et AZ, comme on a déjà dit ici, mais en même temps tu conclus en disant que AX est égal à 0 et AZ égale moins G. Donc ça, c'est une notation qui est un petit peu lourde, mais au moins tu as toutes les infos dedans, elle est plutôt utilisée en physique, en maths, on aurait dit simplement donc A pour coordonnées, donc 0, moins g. Ainsi, A pour coordonner 0, moins g. En fait, cette notation physique, elle est un petit peu lourde, mais elle est un petit peu pratique aussi. Ça permet d'avoir toutes les infos en même temps, c'est-à-dire le nom des composantes, leurs valeurs, etc. Donc ça, on aime bien l'utiliser en physique, euh, parce qu'on considère que c'est plus... Comment dire Ouais, que c'est plus utile, que c'est plus... Voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait. Quoi. Donc, on fait pareil pour la vitesse, vx, euh, vz, vx, vy, ensuite pour la position, x, y, Il y a des moments où cette notation-là, cette notation euh, lourde, mais plutôt utilisée en physique, est un peu plus pratique, ça peut arriver, que la notation euh, math, où finalement on ne fait pas apparaître le nom des composantes. Voilà, c'est comme ça. Mais écoute, voilà, tu vois, on a déterminé le, le vecteur accélération, on est parti de la deuxième loi de Newton, et étape par étape, on a trouvé le vecteur accélération, donc la, la vidéo s'arrête là. Dans une partie 3, on verra comment déterminer le vecteur vitesse et le vecteur position, parce que c'est souvent, très souvent, dans les exercices type BAC en particulier, c'est une question qui revient après avoir déterminé l'accélération, puisqu'on va devoir primitiver deux fois pour trouver du coup les équations horaires euh, du mouvement. Voilà. Bon, moi je te dis à bientôt, et d'ici là, n'oublie pas, pour progresser rapidement, il faut bosser tranquillement.